Hola, hola a todos, ¿cómo están? Estoy, estoy con Biórica y Tania. Ya hicimos un video con ellas sobre la comida colombiana. Ahora vamos a preguntarles a ellas qué piensan de ustedes, los que están mirando el video de los hombres latinos. Entonces vamos a ver si tienen buena reputación en el mundo. Ah, uh, donc, uh, bonjour. ¿Cómo va, Biórica, ça va, Tania? Oui, ça va. Donc, uh, aujourd'hui, uh, je vais vous poser quelques questions. Ah, uh, donc, vous êtes d'Ukraine. Bon, l'Ukraine, en France, on pense que c'est un bien un peu machiste. <rire> Je suis désolé tout de suite, mais bon, ça a l'air d'un pays très intéressant à visiter. Euh, on va parler des hommes latinos. Donc déjà, un homme latino, vous voyez ce que ça veut dire, c'est un homme qui est d'Amérique latine. Donc, Amérique du Sud, Brésil, et, euh, Colombie, Espagne. Euh, bon, Espagne, c'est pas vraiment un pays latino, mais il y a beaucoup de latinos en Espagne. Alors, est-ce que, est que vous avez déjà connu des latinos Alors, Federica, est-ce que tu as déjà connu des latinos euh, Non, je n'ai jamais... Ah, jamais connu des latinos, mais quand euh, même ici à Metz, j'ai connu quelques euh, personnes qui sont venues de, de, de, de la Colombie Et je, je, je suis... ouais, Oui, oui. Je veux juste connaître, pas être en couple ouais. Tu as connu des Colombiens en fait. Là, Et, là Et toi, Tamia, tu as connu mais des latinos Brésilien Oui. Ah oui, d'accord. Est-ce que vous avez trouvé euh, que vos amis, en général les latinos, comparés aux français, vu que vous connaissez beaucoup de culture en France, ils sont plus joyeux ou c'est la même chose bon, que les français, ou plus fêtards, qu'ils font français tout de suite Ils sont plus ouverts, euh, quand même. Les, les personnes qui viennent de, de l'Amérique du Sud, ils sont plus ouverts. Euh, je trouve qu'ils euh, aiment aime faire la fayette. D'accord. Et toi Tania, la même chose avec les Brésiliens Ah tu... oh, oui, la même chose qu'ils il, qu aiment faire la fête, c'est sûr. Ils sont très très chaleureux. D'accord. Euh, ils, ils aiment danser beaucoup. Ah oui. Et je connais un ami qui est brésilien. Mm -hmm. Et on dit qu'en Brésil, on joue au football partout. Mm -hmm. Ouais. Mais lui, il ne joue pas. Ah ouais. Et, et les danses latines, vous en connaissez quelques-unes Les danses latinos qui dansent La salsa. La salsa, salsa oui, par 60. exemple. Et vous avez dansé la salsa oui. Nous avons essayé. Ah. D'accord. Donc, que des hommes pouvaient vous enseigner oui, si des films. D'accord. Est-ce qu'en Ukraine il y a beaucoup de latinos ou pas du tout Pas du tout. D'accord. Oui. Est-ce euh, que pour vous, quand vous voyez des films, est-ce que les latinos c'est plutôt des beaux gosses, ou beaux -gosses Oui, pas elles sont montrées, des non, ouais, Ils sont montrées comme des beaux gosses. Elles sont montrées comme des beaux gosses Oui, comme <rire> des. En France, on dit « Latin lover », enfin, c'est des, des dragueurs, je sais pas c'est oui, oui, oui. D'accord. Et, et physiquement, donc, ça vous attire à peu près, les latinos, ou c'est pas trop votre prototype Parce qu'on dit toujours, en fait, que les opposés s'attirent. Donc, en fait, en, une Française, non, en général, beaucoup aimait les hommes un peu noirs, bronzés. Je sais pas si c'est la même chose en Ukraine. Est-ce que les Ukrainiennes préfèrent-elles les hommes un peu bronzés, comme les latinos, ou pas trop ah, Il y a beaucoup de goûts différents, je sais pas. Euh, ici, c'est un monde très beau oui je pense qu'il attire des femmes d'accord bah pour vous c'est pour toi en fait c'est n'importe que, quelle couleur n'importe quoi tant qu'il est beau c'est euh, que... moi j'aime plutôt les blondes qui sont plus clairs. plus claires oui. d'accord et tauréka euh, pour moi par exemple la plus importante c'est que la personne soit ouverte et quand même c'est pas important si la personne est pas française si la personne a ah, un, un terme plus française bien entendu D'accord. Et si vous deviez voyager dans un pays latino, vous voyagerez dans quel pays latino Si vous deviez voyager. Moi, en Brésil. En Brésil parce que oui, en Brésil, euh, nous savons bien qu'il y en a des carnavals, et, et moi, j'aime bien euh, voir, regarder les matchs de foot parce que j'aime bien regarder, j'aime bien le foot. Et on sait bien que le Brésil, c'est comme euh, là, là, il y en a beaucoup de footballeurs. Très, oui. Et pour la plage j'imagine aussi en bas. Ah d'accord. Et, euh, et si vous pensez à un homme latino, vous pensez qu'il est plutôt grand ou plutôt petit, plutôt moyenne taille Tous les hommes que je connais ici ils sont du moyenne taille. Moyenne taille Oui. Et toi Véronica? Euh, moi aussi. Moyenne <rire> taille. Mmh. Et, et leur couleur de peau vous pensez qu'ils sont plutôt comme nous, on va dire blanc ou un peu plus bronzé ou noir Plus bronzé. Plus bronzé euh, Premièrement c'est blanc il est plus bronzé mais la couleur des cheveux c'est toujours noir. Oui cheveux sur noir ou les yeux aussi noirs. Oui. Donc vous n'avez jamais eu une expérience avec un, un homme latino oui. Non mais par exemple si vous voyez un latino et qu'il aimerait vous connaître pour parler etc. ça vous intéresserait de connaître des personnes latino ou pas Votre ami pour les orienter etc. Euh, si cette personne est chaleureuse, ouverte et euh, il est intéressant de parler avec cette personne, oui, D'accord. Et toi, Daniel, tu veux. On oui, est sur une soirée et ils soirée danser. D'accord. Et donc, vous pensez que si un latino va en Ukraine, il aura du succès ou pas trop de succès Euh, je pense qu'il aura beaucoup de succès. Beaucoup de succès. Oui. <rire> D'accord. D'accord, bah vous pouvez dire bonjour à tous les latinos qui regardent et à toutes les latinas. Et bah on vous remercie. On remercie beaucoup oui. les ukrainiennes pour la vidéo. Donc, si, si vous avez aimé la vidéo et si vous voulez demander plus de choses à des personnes européennes ou du monde sur vous, écrivez nous dans les commentaires. Pongez un like et suscrits-nous, por favor. Merci. Au revoir. Au revoir.